Comment mieux gérer une émotion Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Une émotion c'est un processus biochimique de notre corps qui se déclenche suite à un stimuli interne, des pensées, ou externe, ce qui nous entoure. On ne choisit pas ce que l'on ressent. Lorsque le processus émotionnel se déclenche, on ressent l'émotion. Et ce processus fait partie de nous, au même titre que notre système digestif ou notre système sanguin. On le ressent, on l'observe, mais on ne peut pas vraiment s'y opposer. Tu as donc le choix. Soit tu acceptes l'émotion, soit tu la refoules, et elle va rester en bruit de fond, voire même revenir plus tard avec encore plus d'intensité. Je te propose donc la stratégie suivante. Quand une émotion survient, la première chose que tu peux te dire c'est « Ok, j'ai le droit de ressentir cette émotion, c'est normal. » Tu peux même te dire wow, « Waouh, super, une émotion c'est la preuve que je suis vivant ou vivante. » Et d'ailleurs tout le monde ressent des émotions. Si en ce moment tu te sens angoissé dans la période actuelle, ou si tu es triste après une rupture amoureuse, c'est tout à fait normal, que tu sois un homme ou une femme. La deuxième chose que tu peux te dire, c'est je m'autorise à vivre cette émotion. Et je m'observe avec elle sans chercher à la modifier. La troisième étape, c'est de nommer cette émotion. Lorsque tu mets un mot sur cette émotion, tu réduis son impact parce que tu la rends connue et identifiée. Donc si je récapitule. D'abord, accepter l'émotion. Ensuite, l'observer sans chercher à la modifier. Et enfin,